Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle démonstration de bokeh où nous allons parler de facettes dynamiques sur les domaines. Alors, côté facettes dynamiques, euh, vous connaissez sûrement les facettes dynamiques définies côté Cosmoram, où nous pouvons préciser, pour constituer une facette, par exemple ici le nombre de joueurs max, euh, on peut définir une facette en précisant le champ et le sous-champ sur lequel prendre l'ensemble des données, pour constituer une facette pour le moteur de recherche. A l'instar de cette fonctionnalité, euh, Bokeh va désormais permettre de constituer des facettes dynamiques sur les deux domaines. C'est-à-dire qu'on va sélectionner un certain nombre de domaines pour pouvoir générer une facette. Alors, afin d'illustrer cet exemple, euh, j'ai constitué deux groupes de domaines. Un domaine... Activité qui a plusieurs sous-domaines, Apprendre, Écouter, Jouer, et Dire, Voir, qui sont des regroupements euh, sur des types de documents. Par exemple, euh, Jouer, un, ça va être un regroupement sur le type de document, jeux de société, jeux vidéo et CD-ROM. Euh, voilà. Et euh, aussi, euh, une facette publique, peut-être des regroupements sur bon, pour les adultes, les sections adultes, et pour les jeunes, les sections jeunesse et euh, l'objectif c'est qu'à partir de ces deux euh, domaines je puisse générer euh, une facette activité et une facette publique alors pour cela il va y avoir un nouvel écran une fois qu'il est activé euh, par une, une, une barrière d'administration telle que décrite dans la documentation et euh, de là vous pouvez définir donc une nouvelle facette dynamique donc là ici activité dans laquelle vous pouvez sélectionner les domaines qui vont être les facettes, enfin les sous-facettes de, euh, de cette activité. Cela va définir en interne un thésaurus. Donc là, pour cette fac facette activité, que je vais appeler « Quoi faire dans l'interface publique ?», je vais sélectionner l'ensemble de mes domaines, et je peux faire de même euh, pour la facette publique, avec les euh, deux domaines, pour les adultes et pour les jeunes. Voilà. Afin de vérifier la constitution de ces domaines, vous pouvez toujours cliquer dessus et avoir une petite interface en survol qui permet de vérifier le contenu de ces domaines. Ceci fait, il faut que le traitement d'indexation soit exécuté. Généralement, cela est fait la nuit, mais vous pouvez demander à ce qu'il soit généré au plus vite. Et à ce moment-là, dans le résultat de recherche, ces nouvelles facettes vont apparaître alors ici j'ai une recherche, je peux aller dans la configuration et euh, dans les facettes affichées alors ici il y en a beaucoup, je vais pouvoir retrouver ma facette quoi faire et euh, ma facette pour qui Hop là. donc ceci une fois validé voilà donc je retrouve dans euh, mes facettes, donc, quoi faire avec mes regroupements, lire écouter, voir, apprendre et jouer, et pour les adultes et euh, pour les jeunes. Donc évidemment, si je clique sur la facette, euh, jouer, euh, je vais avoir un certain nombre de jeux de société et euh, jeux vidéo aussi. Et euh, si je veux quelque chose pour les jeunes, évidemment, je vais refiltrer là-dessus. Euh, voilà. Donc ça, voilà, ça permet de, vraiment de personnaliser euh, au plus finement les facettes que vous pouvez avoir dans le moteur de recherche. Alors, à cette euh, fonctionnalité, euh, s'ajoute aussi une nouvelle configuration dans la boîte de recherche. Donc, si je dans cette configuration-là, un, euh, un nouveau paramètre apparaît dans lequel je peux sélectionner les facettes pour domaine Faire ceci va permettre de rajouter des nouveaux sélecteurs euh, dans la boîte de recherche. C'est-à-dire que l'utilisateur va pouvoir directement, depuis la page d'accueil, sélectionner les facettes donc, sur lesquelles effectuer la recherche. Imaginons que je veux euh, lire euh, pour, mes, euh, pour mes enfants une histoire ou un livre... Euh, sur les loups ou sur les chats, par exemple. Et automatiquement, euh, la recherche est, est, est filtrée sur euh, ces facettes-là. Donc, euh, lire et pour les jeunes. Voilà. C'est tout pour cette démonstration bokeh. Merci de l'avoir suivie. Et à bientôt pour une prochaine démonstration.